Bonjour à tous! Vous allez apprendre quelque chose de nouveau dans le cours d'aujourd'hui, mais avant cela, révisons ce que nous avons appris dans le cours précédent. Pouvez-vous dire pourquoi nous utilisons l'option trier? Avec l'utilisation de l'option trier, vous pouvez réorganiser votre tableau en entre croissant ou décroissant. Pourquoi utiliser l'option Filtre? En utilisant l'option Filtre, vous pouvez obtenir des informations sur les données de n'importe quelle ligne et en utilisant le filtre standard, vous pouvez le faire pour de nombreuses lignes. Pouvez-vous dire pourquoi nous utilisons l'option Sous-total? En utilisant l'option sous Total, vous pouvez obtenir le total des lignes une par une et vous pouvez également obtenir le compte des lignes. Vous pouvez effectuer de nombreuses autres tâches avec l'aide de l'option Sous Total. Pourquoi utilisons-nous l'option Texte en colonne Avec l'aide de l'option Texte en colonne, si vous avez du texte qui est joint par une virgule, une arrobase, etc., vous pouvez le visualiser séparément dans une colonne différente. Pourquoi utilisons-nous la formule aujourd'hui? Avec la formule aujourd'hui, vous pouvez insérer la date actuelle de votre ordinateur ce qui signifie que vous pouvez mettre la date sur votre feuille. Pourquoi utilise-t-on la formule année? En utilisant la formule année, vous pouvez connaître l'année pour une date donnée. Si, à partir d'une date donnée, vous voulez connaître le mois de cette date, quelle formule utiliserez-vous? Si vous voulez obtenir le mois d'une date donnée, vous utiliserez la formule mois. Maintenant, allumez tous vos ordinateurs et en utilisant la méthode qui vous a été enseignée, ouvrez le fichier calque. Voyons maintenant ce que vous allez apprendre aujourd'hui. Tout d'abord, vous allez créer un tableau, puis vous allez découvrir certaines des options du menu Fenêtre comme Nouvelle fenêtre, Fermer, Fixer et Sender. Ensuite, vous apprendrez quelques formules pour Car, Concatener, Exact, Trouve, Roche, Droite, STXT, Minuscule, et majuscule. Maintenant, créez le table qui vous est présentée où vous pouvez ouvrir un fichier quelque existant enregistré. Pouvez-vous nous dire pourquoi nous utilisons l'option Nouvelle fenêtre? En utilisant Nouvelle fenêtre, vous pouvez obtenir une autre fenêtre en double de celle. Sur laquelle vous travaillez. Pourquoi utiliser l'option Fermer la fenêtre? L'option Fermer la fenêtre vous permet de fermer votre fenêtre. À l'aide de la vidéo, nous allons maintenant en apprendre davantage sur l'utilisation des options de Nouvelle fenêtre et fermer la fenêtre. Regardez cette vidéo pour voir. Comment utiliser l'option Nouvelle fenêtre dans une feuille de spreadsheet. Maintenant, vous voyez que la feuille est ouverte. Pour ouvrir la même feuille dans une nouvelle fenêtre, cliquez sur le menu Fenêtre. Ensuite, cliquez sur l'option Nouvelle fenêtre. Voilà, la même feuille est aussi ouverte dans la nouvelle fenêtre, comme vous pouvez voir en vidéo. Maintenant, la même feuille est ouverte en deux fenêtres, comme vous pouvez voir. Vous pouvez aussi voir son nom sur la barre de titre. Le nombre « de » sur la barre de titre indique que la même feuille est ouverte dans la deuxième fenêtre. Si vous voulez fermer la feuille ouverte en deuxième fenêtre, vous pouvez soit cliquer sur le bouton rouge situé au coin supérieur droit de la document, soit cliquer sur le menu « Fenêtre et cliquer sur l'option « Fermer la fenêtre ». Voilà, la même feuille qui était ouverte dans la nouvelle fenêtre est fermée. Donc, c'est comme ça, nous pouvons utiliser l'option « Nouvelle fenêtre » dans une feuille de spreadsheet. Vous allez maintenant en savoir plus sur le « sandé. ». Savez-vous pourquoi on utilise le « sandé? L'option de « Sandé » vous permet de diviser votre feuille en deux parties. En regardant cette vidéo, nous allons en savoir plus sur l'utilisation de l'option « Sandé ». Regardons cette vidéo pour voir comment utiliser l'option « Sandé » dans une feuille de spreadsheet. Maintenant, vous pouvez voir les contenus dans une feuille. Si vous voulez scinder le même feuille, il faut cliquer sur le menu ⁇ Fenêtre ⁇ et cliquer sur l'option ⁇ Scinder ⁇ Voilà, le même feuille est scindé en quatre parties. Vous pouvez travailler sur n'importe lequel partie parmi les quatre parties. Si vous voulez désactiver cette option et voir les données en une seule feuille. Cliquez sur le menu Fenêtre et décochez l'option dé. comme on en, en vidéo. Voilà, le contenu s'affiche en une seule feuille. Donc, c'est comme ça. Nous pouvons utiliser l'option Scender dans une feuille de calque. Voyons maintenant ce qu'est fixé. Avec la formule Fixer, vous pouvez fixer n'importe quelle ligne ou colonne de votre feuille. Cela signifie qu'une fois que vous avez fixé la ligne ou la colonne et que vous déplacez la feuille, vers le haut ou vers le bas à l'aide des touches fléchées ou du pointeur, les lignes et les colonnes fixées ne bougeront pas. Ces cellules resteront à leur place pendant que le reste de la feuille se déplace vers le haut ou le bas. Avec l'aide de la vidéo, apprenez en plus sur l'utilisation de l'option « Fixer ». Regardons cette vidéo pour voir comment utiliser l'option Fixer dans une feuille de spreadsheet. Notez que quand nous utilisons la barre des filaments pour aller vers le haut ou vers le bas dans une feuille, tous les contenus bougent ainsi que la feuille. Si vous voulez fixer quelques parties de feuilles et vous pouvez le voir tout le temps, même si nous bougeons le feuille, nous utilisons l'option fixer. Pour faire cela, tout d'abord, sélectionnez une cellule d'une colonne. Maintenant, la colonne qui se trouve avant la colonne dont nous avons sélectionné la cellule sera fixée. Elle ne bougera pas, même si nous utilisons la barre de défilement pour aller vers le bas ou vers la droite. Tout d'abord, cliquez sur le menu Fenêtre. Ensuite, cliquez sur l'option Fixer. Maintenant, la colonne A est fixée et bloquée. Cette colonne ne va pas bouger, mais la colonne B, C, D, E et d'autres colonnes bougera, ainsi que la feuille, comme vous pouvez voir en vidéo. Vous pouvez voir que si nous bougeons vers le côté droit, nous ne pouvons pas voir les autres colonnes. Nous pouvons seulement voir les contenus de colonne A comme cette colonne est fixée. Ensuite, cliquez à nouveau sur le menu Fenêtre et décochez l'option Fixer pour faire bouger la colonne A avec d'autres colonnes. Maintenant, la colonne A n'est pas fixée comme nous avons désactivé. Cette option. Donc, c'est comme ça, nous pouvons utiliser l'option fixée dans une feuille de spreadsheet. Vous allez maintenant tout découvrir la nouvelle formule. Nous allons découvrir la formule caractère. Grâce à cette formule, vous pouvez trouver le numéro d'emplacement de n'importe quel alphabet, chiffre ou symbole. Vous pouvez le savoir pour tous les symboles du clavier. Regardons et apprenons à partir de la vidéo. Apprenons comment utiliser la formule caractère dans une feuille de spreadsheet. Tout d'abord, sélectionnez une cellule et tapez le rubrique car qui indique caractère. Ensuite, à la cellule suivante, insérez le signe égal et tapez car. Puis, insérez la parenthèse C. Ensuite, tapez un nombre et fermez la parenthèse. Puis, Appuyez sur la touche Entrée. Voilà, il vous donnera le nom du caractère en fonction de sa position sur le clavier. Ensuite, venez à la cellule suivante et insérez le signe égal. Puis, tapez « Car » et insérez la parenthèse « C ». Ensuite, tapez 60 et fermez la parenthèse. Puis, appuyez sur la touche Entrée. Voilà, nous voyons le signe « moins que » selon sa position sur le clavier. Ensuite, insérez à nouveau le signe égal et tapez « car » à la cellule suivante. Puis, insérez la parenthèse C et tapez le numéro 98 et fermez le parenthèse. Puis, appuyez sur la touche Entrée. Voilà, le caractère B s'affiche, comme vous pouvez voir en vidéo. Ensuite, venez à la cellule suivante et insérez le signe égal. Puis, tapez « Car » Et insérer le parenthèse C. Ensuite, tapez le numéro 108 et fermez la parenthèse et appuyez sur la touche entrée. Voilà, le caractère I s'affiche devant nous, comme vous pouvez voir en vidéo. Si vous voulez voir la position des caractères de contrôle sur le clavier, vous devez taper les numéros entre 0 et 31, ou vous pouvez aussi taper le numéro 127. Si vous voulez voir la position des caractères imprimables, vous devez taper les valeurs numériques entre 32 et 126. Si vous voulez voir la position des caractères sky extensif, vous devez insérer le valeur numérique entre 128 à 255. Venez à la cellule suivante et insérez à nouveau le signe égal. Puis, tapez car et insérez le parenthèse C. Ensuite, tapez le numéro 130 et fermez le parenthèse. Puis, Appuyez sur la touche entrée. Vous voyez que rien s'affiche dans la feuille. Alors, il n'y a aucun caractère sur le clavier avec la position mentionnée. Donc, c'est comme ça, nous pouvons trouver la position des différents caractères sur le clavier en utilisant la formule caractère dans la feuille de spreadsheet. Voyons maintenant la formule concatener. Avec concatener, vous pouvez joindre deux morceaux de texte en un seul. Par exemple, si votre prénom et votre nom de famille apparaissent dans des colonnes distinctes, vous pouvez utiliser concatener pour les réunir dans une seule colonne. Avec l'aide de la vidéo. Apprenez-en plus sur la formule concaténation. Voyons cette vidéo pour voir comment utiliser la formule concaténée dans une feuille de spreadsheet. Tout d'abord, sélectionnez une cellule. Ensuite, tapez « www ». Puis, sélectionnez une autre cellule d'une autre colonne et tapez Computer Shiksha. Puis, tapez une autre cellule d'une autre colonne et tapez ORJ. Maintenant, si vous voulez combiner et concaténer ces trois mots ensemble, vous devez utiliser la formule concaténée. Pour cela, sélectionnez la cellule et tapez concaténée comme le rubrique. Puis, sélectionnez la cellule suivante et insérez le signe égal. Puis, tapez concatener et insérez le parenthèse c. Ensuite sélectionnez ensuite sélectionnez les valeurs que vous voulez concatener et combiner. Comme fait en vidéo. Mais n'oubliez pas d'insérer demi entre chaque valeur. Après avoir inséré les valeurs pour les concaténer, fermez le parenthèse et appuyez sur la touche entrée. Voilà, les mots www.computerchiksha.org sont Concatener maintenant, comme vous pouvez voir en vidéo. Ensuite, venez à la cellule suivante et insérez le signe égal, puis tapez Concatener. Puis, insérez le parenthèse C et sélectionnez des autres valeurs pour les concatener comme on en vidéo. Ensuite, fermez la parenthèse et appuyez sur la touche entraille. Voilà, le mot Emma et le valeur numérique 26 sont concatenés maintenant, comme vous pouvez voir en vidéo. Donc, c'est comme ça. Nous pouvons Concatener les différentes valeurs en utilisant la formule concaténée dans une feuille de spreadsheet. Voyons maintenant la formule Exact. Avec la formule Exact, vous pouvez vérifier si un texte sur votre feuille est exactement le même ou non. Si vous avez ajouté un espace supplémentaire dans le texte, celui-ci sera également considéré comme une erreur de concordance. La vidéo nous montre comment utiliser la formule exacte. Apprenons comment utiliser la formule exacte dans une feuille de spreadsheet. Tout d'abord, sélectionnez une cellule et tapez la rubrique Exact. Ensuite, sélectionnez la cellule suivante et insérez le signe égal. Puis, tapez Exact et insérez le parenthèse C. Ensuite, Sélectionnez une valeur. Puis, insérez un demi-colonne et sélectionnez une autre valeur et fermez la parenthèse. Selon cette formule, si les deux valeurs données sont mêmes, ça donnera le résultat vrai. Et si les valeurs données ne sont pas mêmes et si elles sont différentes, le résultat sera faux. Alors, appuyez sur la touche entrée. Voilà, le résultat est vrai, comme les valeurs données étaient le même. Ensuite, venez à la cellule suivante et insérez le signe égal. Puis, tapez exact. Et insérez le parenthèse C. Ensuite, sélectionnez deux valeurs comme démontré en vidéo. En ce cas, les deux valeurs ne sont pas mêmes, elles sont différentes. Ensuite, fermez la parenthèse et appuyez sur la touche entrée. Voilà, le résultat est faux comme les valeurs étaient différentes. Puis, insérez à nouveau, le signe égal à la cellule suivante. Puis, tapez « Exact ». Ensuite, insérez la parenthèse « C » et sélectionnez le nom « Emma ». Ensuite, insérez un demi-colonne et sélectionnez un autre nom « Sophie ». Les deux noms sont différents. Puis, fermez le parenthèse est appuyé sur la touche entrée. Voilà, le résultat est faux comme les deux noms étaient différents. Donc, c'est comme ça, nous pouvons utiliser la formule EXACT dans une feuille de quelques. Nous allons maintenant découvrir la formule TROUVE. Avec l'aide de cette formule, vous pouvez rechercher n'importe quel texte ou symbole dans un texte donné. Regardez la vidéo pour en savoir plus sur la formule ⁇ Trouve ⁇ Regardons cette vidéo pour voir comment utiliser la formule ⁇ Trouve ⁇ dans une feuille de spreadsheet. Cette formule est utilisée pour trouver du contenu particulier d'une cellule. Tout d'abord, sélectionnez une cellule et tapez le rubrique Trouve. Ensuite, venez à la cellule suivante et insérez le signe égal. Puis tapez Trouve. Ensuite, insérez la parenthèse C. Puis tapez le mot entre guillemets dont vous voulez trouver la position. Ensuite, insérez un demi-colonne. Ensuite, sélectionnez la cellule dans laquelle vous voulez trouver la position de mots tapé. Puis, Fermez la parenthèse et appuyez sur la touche entrée. Voilà, nous avons obtenu le résultat 5. Cela indique à partir de quel point le mot taper » commence dans la cellule sélectionnée. Selon le résultat, à partir du cinquième caractère, le mot Computer commands dans la cellule sélectionnée. Ensuite, sélectionnez une cellule et tapez www.google.com, comme montré en vidéo. Vous pouvez utiliser la barre de formule pour taper le texte. Ensuite, sélectionnez la cellule et insérez le signe égal. Puis, tapez « Trouve » et insérez la parenthèse « C ». Ensuite, tapez le mot entre guillemets dont vous voulez trouver la position de départ dans la cellule sélectionnée. Ici. Nous tapons Google. Puis, insérez un demi-colonne et sélectionnez la cellule dans laquelle vous voulez trouver la position de départ de mot Google. Notez que si vous sélectionnez la cellule dans laquelle le mot Taper n'existe pas, ça vous donnera une erreur, comme montré en vidéo. Alors, il est obligatoire de sélectionner la cellule où le mot « taper » se trouve. Voilà, nous avons obtenu le résultat 5 qui indique que le mot « Google » commence à partir de la cinquième caractère dans la cellule sélectionnée. Ensuite, sélectionnez la cellule suivante et insérez le signe égal. Puis, tapez « Trouve » et insérez le parenthèse « C ». Puis, tapez « Computer » entre guillemets et insérez un demi-colonne. Puis, sélectionnez la cellule où le mot « Computer » existe. Puis fermer la parenthèse et appuyé sur la touche entrée. Ici, ça nous donnait une erreur, parce que nous avons tapé le mot computer dans lequel l'alphabet C était en majuscule, mais tous les lettres dans la cellule sélectionnée est en minuscule. Alors, cette formule est sensible à la case. Il faut utiliser le même casse que celle du mot dans la cellule. Ensuite, venez à la cellule suivante et insérez le signe égal. Puis, tapez trouve et insérez une parenthèse C. Ensuite, insérez un point entre guillemets. Puis, insérez un demi-colon et sélectionnez la cellule concernée. Puis, fermez la parenthèse et appuyez sur la touche Entrée. Voilà la position de départ de point dans la cellule est 4 Donc, c'est comme ça, nous pouvons utiliser la formule ⁇ Trouve ⁇ dans une feuille de spreadsheet. Découvrez la formule ⁇ Roche ⁇ Grâce à la formule Roche, vous pouvez décider pour votre texte du nombre de caractères que vous souhaitez afficher ou voir du côté Roche. Regardez la vidéo et apprenez à utiliser la formule Roche. À l'aide de cette vidéo, nous allons apprendre comment utiliser la formule Roche dans une feuille de spreadsheet. Tout d'abord, Sélectionnez une cellule et insérez le signe égal. Puis, tapez roche. Puis, insérez la parenthèse C. Puis, sélectionnez la cellule. Puis, insérez un demi-colonne. Et tapez le valeur numérique. Il vous donnera le mot avec trois caractères à partir du côté roche de la cellule sélectionnée, comme nous avons tapé le nombre 3, puis fermez la parenthèse et appuyez sur la touche entraille. Voilà, selon l'équitation, nous avons obtenu le résultat WWW, qui sont Trois caractères et qui se trouvent à côté roche de la cellule sélectionnée. Ensuite, insérez à nouveau le signe égal à la cellule suivante et tapez « Roche ». Puis, insérez la parenthèse « C » et sélectionnez une cellule. Puis, insérez un demi-colonne et tapez une valeur. Ici. Au lieu de taper le valeur numérique, nous avons sélectionné la valeur de rubrique trouve. Puis, fermez la parenthèse et appuyez sur la touche entrée. Comme la valeur de again, comme la valeur de rubrique trouve était liée au texte www. Google.com Nous avons obtenu le résultat www.g, comme vous pouvez voir en vidéo. Ensuite, sélectionnez une autre cellule et insérez le signe égal, puis tapez gauche et insérez la parenthèse C. Puis, Sélectionnez une cellule avec le contenu www.google.com. Puis, insérez un demi-colonne et sélectionnez la valeur 4 de rubrique « Trouve ». Puis, fermez la parenthèse et appuyez sur la touche « Entrée ». Voilà, nous avons obtenu le résultat www. Si vous voulez effacer ou supprimer le point du mot www, il faut insérer le signe « moi » et « numéro 1 ». Il effacera un caractère du côté droit. Ensuite, fermez la parenthèse est appuyé sur la touche Entrée. Voilà, le point est supprimé et maintenant nous pouvons seulement voir www. Donc, c'est comme ça, nous pouvons utiliser la formule Roche dans une feuille de spreadsheet. Voyons maintenant la formule de droite. Avec la formule de droite, vous pouvez décider pour n'importe quel texte du nombre de caractères que vous souhaitez afficher ou voir du côté droit. Regardez la vidéo et apprenez en plus sur la formule droite. Regardons cette vidéo pour voir comment utiliser la formule droite dans une feuille de spreadsheet. Tout d'abord, sélectionnez une cellule et tapez le rubrique droite. Ensuite, sélectionnez la cellule suivante. Puis, Insérez le signe égal et tapez droite. Ensuite, insérez la parenthèse C et sélectionnez le texte dont vous voulez trouver le côté droite. Puis, insérez un demi-colonne. Et tapez et tapez le nombre de caractères que vous voulez rechercher et afficher à partir du côté droit du texte sélectionné. Et fermez la parenthèse et appuyez sur la touche Entrée. Voilà, le mot .org s'affiche, qui se trouve à côté droit du texte www ComputerJiksha.org Ensuite, venez à la cellule suivante et insérez le signe égal, puis tapez droite et insérez le parenthèse C. Puis, sélectionnez à nouveau le texte et cliquez sur la valeur sur la rubrique Trouve. Ici, au lieu de taper la valeur numérique, nous sélectionnons la valeur sous Rubrique Trouve. La valeur 5 de Rubrique Trouve indique le texte www.computershiksha.org. Alors, si nous insérons le même valeur, il considérera le même texte et il affichera le résultat de la partie droite du texte sélectionné. Voilà, nous avons obtenu A.org comme le résultat comme nous avons inséré la valeur 5 de rubrique « Trouve ». Ensuite, sélectionnez la cellule suivante et insérez le signe égal. Puis, tapez droite et insérez le parenthèse C. Ensuite, sélectionnez le texte. Puis, tapez le nombre de caractères et fermez le parenthèse. Ensuite, appuyez sur la touche Entrée. Voilà, selon le nombre de caractères. Le résultat comme, s'affiche. Donc, c'est comme ça, nous pouvons utiliser la formule droite dans une feuille de spreadsheet. Voyons maintenant comment utiliser la formule STXD. Pour décider du nombre de caractères que vous souhaitez afficher, pour voir au milieu d'un texte, vous utiliserez la formule STXT. Nous allons en apprendre davantage sur la formule STXT en regardant cette vidéo. Regardez cette vidéo pour voir comment utiliser la formule STXT pour trouver la valeur moyenne dans une feuille de spreadsheet. Tout d'abord, sélectionnez la cellule et insérez le signe égal. Puis, tapez STXT et insérez la parenthèse C. Ensuite, sélectionnez le contenu dans la cellule dont vous voulez trouver la valeur Moyenne. Ensuite, insérez un demi-colonne. Ensuite, insérez le nombre début. Puis, insérez une autre demi-colonne et insérez la valeur numérique à la fin. Il donnera la valeur médiane entre les valeurs de début et de fin mentionnées. Ensuite, fermez la parenthèse et appuyez sur la touche Entrée. Voilà, nous avons obtenu le résultat Computer Shiksha qui se trouve dans le milieu de texte ww.computerchiksha.com. O -R -G. Puis, venez à la cellule suivante et insérez le signe égal. Puis, tapez STXT et insérez le parenthèse C. Ensuite, sélectionnez la cellule avec le texte. Puis, insérez un demi-colonne. Ensuite, sélectionnez une valeur de début. Puis, insérez à nouveau un demi-colonne et tapez la valeur de fin. Puis, fermez la parenthèse et appuyez sur la touche entrée. Voilà, nous avons obtenu le résultat Computer Shiksha qui se trouve au milieu du mot www.computershiksha.org. Donc, c'est comme ça, nous pouvons utiliser la formule SDXT dans une feuille de spreadsheet. Découvrons maintenant la formule minuscule. Avec la formule minuscule, vous pouvez afficher le texte de votre choix en minuscule. Le texte sera alors affiché en petites lettres. Voyons cette vidéo pour voir comment utiliser la formule minuscule dans une feuille de spreadsheet. Tout d'abord, sélectionnez la cellule et insérez le signe égal, puis tapez Minuscule. Ensuite, Insérez le parenthèse C. Puis, sélectionnez le contenu dont vous voulez changer la case en minuscule. Puis, fermez le parenthèse et appuyez sur la touche Entrée. Voilà, le texte sélectionné s'affiche en minuscule. Ensuite, sélectionnez la cellule suivante et insérez le signe égal. Puis, tapez Minuscule. Puis, insérez la parenthèse C et sélectionnez le texte que vous voulez changer en minuscule. Puis, fermez la parenthèse et appuyez sur la touche Entrée. Voilà, le texte s'affiche en minuscule, comme vous pouvez voir en vidéo. Donc, c'est comme ça, nous pouvons utiliser la formule minuscule pour rendre le texte en minuscule dans une feuille de spreadsheet. Nous allons maintenant découvrir la formule majuscule. Avec la formule majuscule, vous pouvez convertir en majuscule n'importe quel texte qui aurait été écrit en minuscule. Regardez et apprenez-en plus à l'aide de cette vidéo. Voyons cette vidéo pour voir comment utiliser la formule majuscule dans une feuille de spreadsheet. Tout d'abord, Sélectionnez une cellule. Ensuite, insérez le signe égal et tapez majuscule. Puis, insérez une parenthèse C. Puis, sélectionnez le contenu ou le texte que vous voulez changer la case en majuscule, puis fermez la parenthèse et appuyez sur la touche entrée. Voilà le texte www.computerchiccha.org qui était en minuscule et maintenant changé en majuscule, comme vous pouvez voir en vidéo. Ensuite Sélectionnez une autre cellule et insérez le signe égal. Puis, tapez majuscule et insérez le parenthèse C. Ensuite, sélectionnez un autre texte. Puis, fermez le parenthèse et appuyez sur le touche Entrée. Voilà, le texte sélectionné est changé en majuscule comme vous pouvez voir en vidéo. Donc, c'est comme ça, nous pouvons changer la case de texte sélectionnée en majuscule dans une feuille de spreadsheet. Convertissez votre fichier au format PDF. Puis, enregistrez votre fichier. Puisque le cours d'aujourd'hui se termine ici, fermez maintenant votre fichier et éteignez correctement votre ordinateur. Dans le cours d'aujourd'hui, vous avez tout appris à connaître certaines options du menu Fenêtre, comme Nouvelle fenêtre, Fermer, Fixer et S'endormir. Ensuite, vous avez appris quelques formules pour car concaténé, exact, trouve, roche, droite, stxt, minuscule et majuscule. Alors, bonne journée et à bientôt.